Pour protéger l'environnement à mon tour, j'essaie de plutôt marcher à l'école au lieu d'utiliser les moyens de transport qui polluent l'air et tout l'environnement. Ne pas jeter les déchets par terre, être bien organisé, ça y est. J'essaie de faire des trucs, de créer des trucs comme le recyclage des papiers pour faire des tableaux et quelque chose en art. Et aussi, j'utilise les boutons des de, de bouteilles. Et des choses similaires, c'est ça. Euh, je ne jette pas les déchets parce que l'environnement est très important, c'est ça. Je dois euh, éviter de jeter les ordures et, et faire tout ce que je pourrais pour protéger mon environnement. Pour euh, protéger l'environnement, je ne jette pas les déchets dans la rue, c'est tout. Je... tout. Euh, pour protéger l'environnement, j'essaie de ne pas utiliser le plastique. <rire> Et je jette pas les ordures par terre. Je pense que c'est tout. Pour protéger l'environnement, euh, j'ai euh, honte de jeter les, les ordures par terre. Et, et je, je pars à l'école par bicyclette, pas par, par moto-voiture. ça y est, c'est tout. À propos de l'environnement, je... Moi, je fais rien. Pour euh, protéger l'environnement, euh, je, je consomme l'eau, euh, j'évite d'utiliser les tuyaux. Et aussi, on n'utilise pas les sacs en plastique. Parfois, euh, au lieu de prendre la moto, je prends la bicyclette. C'est tout. Pour protéger mon environnement, premièrement, oui, oui. j'utilise le vélo. Deuxièmement, je ne jette pas les ordures. Je ne consomme pas beaucoup d'eau de et ne jetez pas d'ordures sur la terre. Et ne pas utiliser les sacs en plastique. Euh, je ne jette pas d'ordures dans n'importe quelle place. Euh, J'essaie d'économiser ma consommation de, de surtout de l'eau. Euh, J'essaie de conseiller les autres de protéger l'environnement, euh, surtout dans l'agriculture. Et c'est tout. Je fais des petits efforts et des essais, comme euh, ne pas jeter les déchets par terre, surtout dans les places naturelles, les jardins publics, etc. Et j'espère euh, que ça marche très bien. Euh, je ne jette pas les déchets par terre. De conseiller les gens pour ne pas jeter les ordures ou les déchets par terre pour qu'on pour qu puisse protéger notre, notre nature et notre environnement. Pour la protection, je, fais, je nettoie avec mes amis, de classe parfois. Ça, c'est Maroc comme une mission impossible. Ils ne peuvent pas lutter contre, contre les déchets. Et ça. Ils, ne, ils ne peuvent pas. Euh, J'essaie d'utiliser ma vélo pour venir à l'école, même si j'habite très loin. Je jette pas les ordures par terre. Et, et qui dit protéger l'environnement, dit protéger l'humanité. Simplement. Et je dis à les, les hommes qui consomment beaucoup de, de l'eau et d'électricité, s'il vous plaît, protégez la, la planète parce que tout on vit dans une seule planète. Et nous sommes les hommes pour euh, les hommes de demain. Franchement, je fais pas quelque chose de spécial, mais je ne jette pas les ordures par terre. Je sais pas de consommer beaucoup d'eau et aussi de l'électricité, mais parfois c'est tout, tout. Je ne fais pas grand chose pour, pro, pour protéger l'environnement. Euh, J'essaie de pas jeter de les ordures par terre, euh, je marche, je n'utilise pas la voiture ni la moto, et je crois que c'est tout, je veux pas grand chose. Je fais de tout mon mieux à protéger mon environnement euh, en tant que citoyenne et euh, je, je ne gaspille pas beaucoup d'eau, je ne jette pas d'ordures. Et même l'année dernière, j'ai fait un exposé en anglais et, sur l'environnement et j'ai essayé de tout mon mieux à sensibiliser mes, mes collègues parce qu'il y avait beaucoup entre eux qui qui jetaient des ordures et gaspillait d'eau. Et j'aimerais bien que les gens euh, prennent en considération la protection de notre environnement. Euh, je ne jette pas les déchets par terre. Je ne consomme pas beaucoup d'eau. En général, je fais tout ce qui me possible pour protéger l'environnement et notre planète. C'est tout. En ce qui concerne mon quotidien, j'essaie euh, de limiter le nombre des déchets des maisons et j'essaie de consommer le moins d'eau, enfin juste euh, ce qui pourrait être utile. J'essaie aussi dans mon quartier d'organiser euh, des jours comme le dimanche par exemple, d'organiser des sorties pour sensibiliser euh, le nombre de déchets, faire des exposés. Euh, j'essaie aussi de dessiner quelques peintures, euh, de recycler des objets, d'en faire par exemple euh, des petits chefs-d'oeuvre utiles pour la vie quotidienne et c'est tout.